C'est reparti pour un nouvel épisode de PDR Mali Success. Votre émission 100% jeune, 100% culture et 100% talent. Tous les samedis 20h15, rediffusion lundi 18h sur Renouveau TV. L'idéal pour tous vos besoins de promotion et de publicité en tout genre. PDR Mali Success, pour une jeunesse qui gagne. Info live 70 11 49 66 63, 86, 22, 66.